Daniel donc euh, c'est votre premier long métrage, oui. et donc vous êtes venu le présenter à Marseille au Cinéma Variété en avant-première, et euh, Hichem Yacoubi, vous, on vous connaît par euh, certains films que vous avez faits, notamment Le Prophète, et puis là vous êtes à l'affiche aussi du film Quince-Saint Impur, est qui est un film magnifique, et donc on a parlé, puisque justement nous avions rencontré le réalisateur qui était venu ici même au Variété aussi pour présenter le film. à Wikipédia vous avez rencontré... Oui. Voilà. Donc euh, vous êtes à la des deux films, mais là on va parler plus précisément donc de ce film un divan au paradis. Euh, Indivin lis... à Tunis. Euh, pardon. Indivin <rire> au paradis. C'est un polypus. <rire> c'est <un> <rire> voilà, vous qui avez choisi le titre. Justement, vous avez dit hier soir aux spectateurs. Et donc c'est vrai que là, j'ai fait une petite bifurcation. C'est pas grave. C'est joli en tout cas. Oui, oui, oui voilà. En tout cas, c'est un, un divan à Tunis. Donc je n'ai pas eu de divan à vous mettre à disposition, mais je vais vous faire parler quand même. Hein, ça va changer pour une fois. Alors. Ce film, c'est un film qui parle justement de la Tunisie d'après la Révolution. Euh, est-ce que c'est vraiment comme ça aujourd'hui Est-ce que vous avez soulevé... Parce que hier dans la salle, c'est vrai qu'il y avait des, des Tunisiens qui étaient là et qui ont dit, ben voilà, l'accent de vérité avec tous les personnages, il est là. Donc est-ce que vous n'avez pas poussé les traits trop loin euh, voilà, Parce que souvent au cinéma, on dit que quand on caricature, ou quand, ou les gens croient avoir des caricatures. Non, et oui. là, ce n'en est pas une. Bah, déjà, oui. enfin, c'est vrai que pour revenir sur l'idée de la caricature, il y a deux choses. D'une part... Euh... Quand on fait une comédie, la caricature, euh, elle est nécessaire. C'est un point de départ, en fait, pour, euh, pour aller vers ce genre-là. Euh, le but, c'est d'arriver à, à la tordre pour arriver à quelque chose de beaucoup plus complexe. Donc ça, je n'ai pas de problème avec le terme caricature. L'autre chose aussi qui est importante, c'est que quand j'entends des gens qui me disent « Ah, c'est caricatural !» et surtout des gens qui ne connaissent pas la Tunisie ou la culture tunisienne, ma question, c'est de, de leur dire « Mais en fait, sur quoi vous vous basez pour pas être caricature ?» Parce que moi, aujourd'hui, si vous me présentez euh, le portrait de je sais pas de la Moldavie, même s'il est hyper caricatural, je ne saurais même pas le dire, puisque je ne sais pas comment est la, est la culture, enfin, je n'ai pas de point de repère. Donc Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, euh, qui trouble certains certaines personnes qui ne connaissent pas cette culture, c'est-à-dire que comme déjà on met en scène des situations qui frôlent l'absurde, qui sont dans des qui frôlent le l'ubuesque, voilà, qui sont parfois complètement, qui peuvent paraître surréalistes, et qu'en plus on ajoute à ça des personnages hauts en couleur, truculents et qui se trouvent être en plus arabes, c'est mélange qu'on a peu l'habitude de voir en fiction. Bah, tout de suite on a l'impression en fait qu'on se moque, qu'on qu est dans une exagera... exagération. Alors que pas du tout. Moi, dans ce film-là, euh, je ne ris pas des Tunisiens, je ris avec les Tunisiens. C'est oui, pas, pas la même chose. Justement, Hichem, vous avez un personnage justement truculent. Ça a été un plaisir à le jouer Ah oui, oui. Oui, oui parce oui, que vous avez énorme. plusieurs facettes, là. Bah oui, c'était, enfin, c'est un beau cadeau que m'offre Malaise, hein. mmh. pour moi c'était une révélation. Quand la première fois j'ai lu le scénario, je le lisais, au fur et à mesure, et je délectais. Et comme je, je l'expliquais hier, au début, j'avais, quand j'ai commencé à le lire, j'avais pas fait attention en fait, quel rôle. En Enfin, j'avais surtout, surtout envie de lire l'histoire, parce que c'est ça qui me qui donne envie de faire un film ou pas. Mmh. Et donc, au fur et à mesure que j'ai lisais l'histoire, je, je m'arrête et je me dis en fait, je crois que c'est le rôle du flic qu'elle me donne, je savais pas trop. Et donc j'arrête le, la lecture et je repars au mail et je regarde le, le nom et je vois marquer Raouf. Je me ah non, mais c'est bizarre ce rôle. Tu sais, je ne m'attendais pas du tout parce que euh, elle me connaît pas. Euh, bon, je pense qu'elle connaît mes films, évidemment. Je me suis dit, bon, ce serait plutôt un, un rôle un peu noir ou un flic, mais surtout pas le rôle de Raouf qui est complètement. Euh, <rire> c'est complètement il ouf. Et du coup, je me, je me dis, mais. Puis ça m'a ça interpellé parce que je me dis, comment cette fille-là a pu voir en fait en moi, à travers en tout cas ma filmographie, me, poser ce, me proposer ce rôle quoi enfin qu'est-ce qu'elle a vu chez moi pour pouvoir euh, oser et du coup c'est à la rencontre comme j'ai toujours après moi après un scénario c'est une rencontre humaine et donc quand j'ai rencontré Malèle et qu'on a parlé et qu'elle m'a dit qu'elle avait écrit ce rôle en pensant à moi et du coup voilà la chose a prise et j'ai eu envie vraiment de, de me battre et surtout ben voilà c'était un, un rôle casse-gueule pour moi et c'est pour ça que j'ai envie de le faire Oui ça, parce qu'il qu qu n'avait jamais fait de comédie Non présent. pas du tout, donc, ouais. je crois pas non J'ai jamais fait de ouais. comédie euh, et puis euh, moi enfin euh, je, vais, je vais pas vers la comédie comme ça, enfin bah moi j'ai envie de tout jouer mais c'est pas une chose qui m'attire, je me suis dit, mm. je me suis jamais dit tiens il faudrait que j'essaye la comédie c'est tellement pas moi et qu'en fin de compte, en fait, voilà, enfin, c'est venu comme ça. Et en enfin, fait, on va dire presque grâce à Manel, j'ai découvert que je pouvais peut-être faire un des films, euh, des rôles. Oui, parce que justement, un comédien, c'est plus facile quand tu fais de la comédie de pouvoir faire un drame. Ouais. On a eu pas mal d'exemples dans l'histoire du cinéma. Et par contre, le contraire est plus difficile. Ouais, mais moi, j'aime bien, en fait, euh, bien aller vers des comédiens qui ne sont pas estampillés comédie. Parce que pour moi, la comédie, ce n'est pas, pas de la gaudriole. C'est un drame que l'on traite avec... Un certain ton, avec un, sous un prisme en fait. Mais j'aime partir de personnages plutôt qu'on pourrait appeler des clowns tristes. J'aime pas du tout les gens qui, euh, quand on les voit, on a envie de rire en fait tout de suite. C'est pareil pour gold shifter comme on la voit, on se dit pas euh, ah on va on va rire et pourtant elle a ce côté clown triste et, euh, et, et, et voilà. Et j'aime bien jouer sur ce décalage. Et dans le cas d'Ichim, c'est vrai que en plus, euh, c'est vrai comme il disait, il était, sur, il était souvent sur des rôles assez sombres etc. Mais je sais pas à chaque fois. Moi je trouve, moi je décelais euh, une, une énorme sensibilité. Enfin, ce n'est pas des, des, des rôles euh, euh, totalement sombres, à mon sens, qu'il a pu faire avant. Il euh, y a toujours un, voilà, une, une dimension euh, très, très sensible à Fleur de Peau, et c'est ça que j'avais envie d'aller explorer. En même, même, même temps, ce n'est pas qu'une comédie, Non, c'est si, si on regarde bien chaque situation... C'est l'enrobage, on va oui. dire, qui est une comédie. Mmh, voilà. mais... Parce que de toute façon, dans la vie, on, on, il peut y avoir des drames, mais on rit quand même. Heureusement. Et c'est un peu euh... aussi euh, euh, la mentalité méditerranéenne. Bah complètement, je crois que c'est comme c'est le, le moyen de survivre en fait. C'est le moyen de d'encaisser les mauvaises nouvelles. C'est un moyen de, bah de, voilà, de, de se confronter à, à l'adversité quoi. Si on n'a pas le rire, si on n'a pas l'humour, qu'est-ce qui nous reste en fait On pleure et, et après, donc c'est voilà, c'est une arme de survie pour moi. Autre chose encore par rapport au rôle aussi, ce qui était un gros challenge pour moi. Moi je suis français, je suis né ici. J'ai grandi, Alors, je suis né en Tunisie, mais je suis venu très petit donc j'ai grandi en France. Je suis allé en Tunisie quand j'étais petit en vacances, mais vraiment, bon, je suis français, quoi. Et le challenge, c'était de jouer à un Tunisien, enfin ce qu'on dit, un blédard, quoi. Oui. Arriver à un Tunisien de Tunis. Oui. Et donc, vous savez, même quand, on, même, enfin, quand tu viens de Tunisie, que tu arrives en France, quand on, on voit les Tunisiens arriver, on, on, les, on les voit, on sait, reconnaître quelqu'un qui vient. Ah, oui. Dans la façon de marcher, même oui. si on, on est habillé européen, il y a quelque chose qui ne te trompe pas. Comme nous, quand on va en Tunisie, oui. euh, enfin, la plupart des Tunisiens qui sont en France et qui vont en Tunisie, on les reconnaît dans leur façon. Et eh bien moi je voulais justement, comme je sais ça, je voulais gommer ça, même dans, dans, dans ma façon de me, me mouvoir. Mm. Je voulais vraiment, bon, dans ma façon de parler, je voulais vraiment qu'on qu ne voit pas du tout que c'est un Tunisien qui est de France. On voit un Tunisien de Tunisie. Et je, je pense, je crois avoir réussi le, le pari, je ah, sais bah pas. Oui. Alors justement, <rire> le personnage de Goldfiché, euh, est-ce que c'est pas un petit peu vous Elle est psychiatre, elle va ouvrir un cabinet là-bas et et vous, vous êtes cinéaste. Est-ce que c'est pas un petit peu une représentation de, de vous? Bah, Est-ce que vous, c'est pareil? Vous êtes né euh, en Tunisie, <rire> vous êtes venu vivre en France, et après vous êtes. Oui, euh... c'est vrai. qu'en tout cas, le point de vue, c'est on peut le calquer sur mon point de vue à moi, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris le. Enfin, j'ai fait le choix de, de parler euh, du point de vue d'un personnage qui est binational en fait, qui, qui a passé sa, une grande partie de sa vie en France, qui est française, et aussi tunisienne de par ses parents, de par ses euh, deux passeports aussi. Enfin, C'est ce point de vue là, ce regard en fait d'entre de, deux qui m'intéressait. Et après par rapport à nos trajectoires, entre le personnage de Selma qui vient ouvrir un cabinet euh, pour résoudre ou réparer quelque chose et ma démarche d'aller faire ce film en Tunisie pour aussi euh, certainement résoudre et réparer quelque chose oui on peut dresser un parallèle sans pour autant que ce soit, enfin moi je la considère pas comme un alter ego euh, parfait, c'est à dire voilà, qu'elle est très très loin de moi aussi à plein d'endroits mmh. euh, mais en tout cas le, le regard, je ne voulais pas faire un film de l'intérieur mais plutôt un film de, de, de, de des deux côtés en fait, il y a quelque chose voilà, d'assez ambigu dans, dans, son, dans son dans son regard sur ce monde là qui je trouve amène une, voilà, une complexité et qui me, me parle plus aussi alors elle, elle est tyrannienne Ouais. Et, et donc ça passe bien oui, parce que quand on quand on, on quand on joue, un, enfin je sais pas, Hicham pourra dire, mais, ben, quand on quand on a on, on aborde un rôle, alors évidemment euh, il fallait que ce soit un minimum crédible. Moi c'est vrai que ce, ce, ce, ce personnage-là, j'avais pas forcément besoin qu'il soit nécessairement tunisien, contrairement aux autres personnages de la galerie. Euh, j'avais besoin de quelqu'un surtout, euh, bon, de cinégénique parce que et de très présent euh, parce que c'était un rôle beaucoup plus taiseux, beaucoup plus euh, où on allait jouer vraiment sur sur des, des, des sur l'écoute, sur, sur la présence, enfin il y a vraiment, ce sont des choses qui sont très très difficiles à jouer, donc je cherchais quelqu'un qui pouvait incarner ça, et aussi, euh, et aussi parce que euh, elle aussi, même si elle est tyrannienne, de par son histoire, de par ce qu'elle vit, euh, incarne ce, voilà, ce tiraillement, ce déracinement, et je savais que cette histoire-là allait aussi alimenter le personnage. Donc euh, voilà, et puis à un moment donné, euh, iranienne ou euh, algérienne ou marocaine, pour moi, c'était pas très très important. Ça se jouait pas là, en tout cas. Mmh. C'est pas comme ça qu'on l'a définit C'est quelqu'un, justement, qui, euh, qui souffre, bon, ou en tout voilà. cas, de, de cette euh, incertitude, quoi. Oui, Même qui... elle, elle, elle ne sait plus, en fait, à quoi, à qui elle appartient. Il faut et... Et jouer avec elle Hichem, c'était un plaisir, parce que c'est vrai, en plus, elle parle français, mais admirablement. Puis elle, elle aussi, elle a, fait, elle, a fait, elle a fait beaucoup de drames. Oui. <rire> oui, c'est simple, ça glisse tout seul. Quand on a en face un artiste, en fait, ça glisse tout seul. Mm. Voilà, c'est une fille tellement humaine, tellement simple, tellement généreuse dans le jeu. Elle ne le force pas et, enfin, je sais pas, c'était tellement... Enfin, pour moi, c'était naturel, d'ailleurs, on s'est quitté en se disant, enfin, il faut qu'on fasse un film ensemble. Mm. Enfin, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était ça, c'était ce désir-là, quoi. C'était tellement... Simple de jouer ensemble, c'est tellement agréable, c'est tellement rare, donc c'est toujours intéressant de le signaler quand ça arrive. Donc c'est des moments de, de grâce comme ça, avec des acteurs ou des actrices, où ça glisse tout seul, où il n'y a, a pas besoin de forcer, il y a juste à être, à être connecté en fait. C'est juste, euh, voilà, c'est un don... En tout cas, vous vous rendez, vous, il y a un plaisir pour le spectateur et en même temps, vous nous montrez des choses que l'on ne sait peut-être pas. Donc c'est vrai qu'on peut croire que c'est la caricature, comme, euh, comme l'administration, euh, comme la police. Donc euh, il y a des scènes qui sont, qui sont hilarantes pour moi. Donc euh, c'est vrai qu'en même temps, vous abordez la, la, la vraie problématique du pays. Oui, bah, disons que... Moi, en tout cas, c'est le rapport que j'entretiens avec la ministre depuis toujours. Dès que j'y vais, il y a quelque chose chez moi qui me dit... Mais, euh... Ouh là là, on, on est tellement dans une espèce de, parfois de chaos, de dysfonctionnement, mais tout ça, tout en étant maîtrisé et organisé, je ne sais pas par quels moyens, en fait, ce chaos arrive finalement à, à maintenir comme ça le, le pays euh, à peu près, enfin à flot. Et en même temps, euh, j'ai toujours eu une tendresse et, une, euh, et, je, et je, je, je, je le considérais même quasiment poétique, tous ces dysfonctionnements, que je Décris dans l'administration le, le, le bordel, le bruit, euh, les variations de, de ton, d'humeur des gens, enfin, toute cette espèce d'hystérie collective pour moi, elle m'émeut et c'est celle que je, que je connais dans mon foyer, enfin, dans ma maison, dans ma famille, celle que je vois dans le chez les enfin, dans le voisinage du quartier dans lequel je, je passais mes vacances. Quand je vais en c'est ce que je ressens et donc on, on éprouve comme ça ce, ce rapport à la fois euh, euh, extérieur. On se dit, mais c'est pas possible, enfin, ils sont complètement fous et en même temps. On, on, on est aussi dedans. Enfin, on rentre très vite dans ce tempo. Moi, quand je suis, quand je vais en Tunisie, je parle comme ça. Et puis beaucoup de gens me, me disent :« Mais attends, pourquoi tu parles fort Tout d'un coup, au bout d'une semaine, je, je, mon timbre de voix monte là. Je l'ai Je suis au diapason. peux au diapason. Ouais, tu peux au diapason. <rire> je sais pas si toi c'est pareil. Ouais, mais il y a un truc, c'est fou, quoi. Et j'adore cette énergie. Je la trouve hyper cinématographique, hyper sonore, hyper belle, quoi. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis, euh, il y a quelques années, j'étais parti avec ma petite amie en Tunisie. Et en rentrant, elle me dit, mais c'est impressionnant, parce que tu pas le même homme. Oui. Quand tu, et moi, je ne l'avais jamais remarqué. Elle me dit, mais quand tu lui dis, j'ai découvert un autre homme. Et en fait, inconsciemment, en fait, je, je suis caméléon, je, me, ouais. je ouais. deviens comme les gens, je parle comme les gens. Elle me dit, même ta façon de marcher, ta façon de parler, elle change. Alors que je ne me rends pas compte, hein, c'est instinctif. Ouais. C'est du, ouais. du mimétisme. Oui, ouais, c'est du mimétisme. Ouais. Bah, comme en fait, quand je descends dans le sud, ouais. au bout d'une journée, ça y est, je parle avec l'accent. Ouais. Mais, ouais. mais, mais, mais franchement, ouais, je ne ouais. que pas avec ce prêt ça, de, ça devient naturel. Dans 48 heures, ouais, mais est ça, est quand fais, on, a musicale, aller, on peut... est, Ça y est, je me. Mm. Allez, l'OM Non, mais c'est marrant l'accent, parce que même moi, quand je parle en français en Tunisie, après quelques jours, j'ai même l'accent tunisien, mais au niveau de. Mm -hmm. de voilà, je, je prononce toujours pareil les mots, mais au niveau de la, ma musique, Ou du rythme, du rythme, voilà. du rythme ouais, je la prends la musique tunisienne. Et même ouais. euh, mon mari me dit Mais c'est bizarre tu parles pas comme ça d'habitude, enfin, qu'est-ce qui se passe bah, C'est juste que voilà, je, oui, je, je ouais, m'imprègne naturellement. C'est euh... vrai, moi je sais que dans certains festivals, quand je suis une semaine avec des Canadiens ou une semaine avec des Belges, je reviens bah, avec oui. l'accent. Ah, moi c'est... Euh, <rire> Et c'est vrai que j'arrive à comprendre ce, cela, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à le, à le saisir. Oui, c'est le Donc... désir de fondre dans la masse, d'être oui. parmi les gens, d'être... Euh... Ouais. Non, non, c'est vrai, il y a des gens comme ça, je ne sais pas. Et, vrai. Oui. Et en même temps, vous, vous voyagez beaucoup, vous avez la possibilité, justement, voilà, comme ça, de vous fondre mm -hmm. dans, le, ouais. dans les pays ou dans les, les films que vous faites. Et c'est ça aussi votre, votre métier. Mais en même mm -hmm. temps, si vous avez plus cette oreille musicale, vous êtes artiste, c'est normal. Mm -hmm. Donc, moi, je voudrais revenir au, au film, justement. Est-ce que en Tunisie, justement, des, euh, des, des nouveaux, nouvelles personnes sont venues, justement, pour implanter des métiers Est-ce que psychiatre, il y en a Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui viennent de... — De l'Occident. Euh, — Bah en fait, euh, après la Révolution, c'est qu'il y a pas mal de projets qu on, qu on, qui se sont montés ou, qu ou alors qui ont, et, ont été tentés d'être montés, on va dire, euh, parce que beaucoup de jeunes euh, voilà, issus de l'immigration euh, tunisienne un peu partout en Europe ont eu comme ça envie d'aller participer à ce changement, à cette, cette reconstruction du pays, en disant « voilà je vais amener quelque chose, je sais faire ci, je sais faire ça, ici en France ou en Europe c'est saturé, allons essayer de, voilà, de, de, de, de faire la différence, d'amener une valeur ajoutée ». Et euh, certains ont réussi, mais je pense aussi beaucoup se sont cassés les dents. Enfin, moi j'ai quelques histoires comme ça où les mmh. gens sont revenus un peu la queue entre les jambes parce que euh, c'est pas si simple. C'est comme quand les Parisiens viennent euh, s'implanter à Marseille. Euh, ben bah, certainement, ouais. Au début tu dis oui, c'est <rire> bon. Je que ça m'étonne pas. Il y en a un... beaucoup en tout cas. Il y en a quelques-uns qui restent, mais. Ouais, mais c'est ça parce qu'en fait il y a un fantasme au départ. On se dit, bah, il n'y a pas de raison. Euh, voilà, c'est la terre de, de mes parents. Je, je parle la langue. Je suis aussi euh, tunisien. Euh, et puis il euh, y a aussi cette espèce de, de, de, de suffisance qui consiste à dire. Bah, ils, ils attendent que moi, sauf que quand on arrive sur place, ils, personne ne t'attend. Personne t'attend. Tu n'es pas si tunisien que ça, parce qu'il bah, y a plein de choses que tu maîtrises pas dans les codes, dans le langage. Moi, je dis souvent que, par exemple, si on, on m'attaque en Tunisie euh, verbalement, je ne pourrais même pas me défendre, Je n'aurais aucune répartie, parce que je connais aucun gros mot en arabe, vu que j'ai appris l'arabe dans ma famille, et que, bon, ils sont à peu près polis. Euh, donc, euh, moi, je n'ai pas été au lycée là-bas, je n'ai pas, eu, euh, pas partagé ma jeunesse avec des jeunes de mon âge, avec qui j'aurais pu avoir cette espèce de patrimoine commun, vous voyez, de la jeunesse, de l'adolescence. Et donc même si là-bas j'ai certains repères, il y a des moments où je suis complètement perdue. Et, et, et les échecs de certains, au-delà des dysfonctionnements du système, etc., s'expliquent aussi, je pense, par euh, cette difficulté à, à s'intégrer aussi. Est-ce que justement, euh, le fait que euh, le film soit très optimiste vers l'avenir, est-ce que, parce qu'il y a la police qui représente cela, donc il faut quand même un ordre, il faut quand même, voilà, il lui faut une licence pour pouvoir exercer la psychiatrie, donc il lui faut l'autorisation d'état, est-ce que justement c'est quelque chose, ça, le fait que ce soit la police, qui, un policier qui représente ça, est-ce que c'est est une ouverture oui bah oui, disons qu'on connaît la réputation, enfin voilà, de la police en général... Euh, dans, dans ce pays, dans plein de pays arabes, il voilà, y, y a quelque chose qui... Euh, voilà, il y a ces problèmes de... de, enfin, de Sous Ben Ali, c'était voilà, l'état policier qui était oppresseur, euh, corrompu, etc. Et, et c'est vrai que la police a, a mauvaise presse, en tout cas mauvaise réputation. Euh, J'avais vraiment euh, envie d'inventer de, de, de, ce personnage, euh, vraiment quasiment un saint, quoi, qui, qui représente l'ordre, le, le pouvoir régalien, euh, aussi pour... Euh, pour non seulement raconter l'espoir que beaucoup de jeunes avaient après la révolution, de voir émerger un état de droit, un état où, où il y a une justice, où, où on n'ait plus peur de la police, où la police ne soit pas dans un, voilà, dans un rapport confiscatoire systématique. Et en même temps, euh, il faut aussi. Enfin, la réalité c'est que le, le, le, la Révolution a laissé un tel, je dirais, un tel chaos, enfin, sécuritaire, etc. Euh, L'ordre, enfin, je dirais l'ordre, au sens euh, démocratique, il est nécessaire pour permettre à, à chacun d'exprimer sa liberté. Et donc il est, euh, voilà, il est cette espèce d'utopie, euh, à la fois c'est cette espèce de clin d'œil un petit peu satirique quoi, sur l'état de la police, et en même temps, euh, je pense que je raconte en creux que pas ce n'est pas impossible, et il faut essayer de tendre vers, euh, vers ça. En même temps, pour une fois, ce n'est pas que les femmes qui influencent, c'est aussi les hommes pour le changement. Bah oui, les, très deux, les deux doivent, voilà. euh, doivent fonctionner ensemble. Je en pensais que les femmes ont vraiment un pouvoir euh, dans ces pays euh, par rapport justement aux actions qui sont menées à pas mal de choses. Oui, mais les femmes sont très présentes dans la société civile, dans, les, dans la sphère politique, dans, dans, évidemment. Ça, en Tunisie d'ailleurs, c'est très très différent de des voisins enfin la, la femme euh, le statut de la femme est quand même beaucoup plus euh... elle remercie Bourguiba tous les jours voilà non mais c'est vrai il y a eu quelque chose enfin, il, il y a un historique qui explique ça mais euh, mais les hommes aussi doivent participer à ça ça marchera pas et d'ailleurs dans ce film les hommes ne sont pas euh, stigmatisés non. comme étant euh, voilà des, des bourreaux euh, torsionnaires c'est ils ont aussi leur sensibilité ils sont aussi victimes euh, aux... Ils souffre aussi de cette situation et il ne s'agit pas de, de, de, de les opposer. C'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pas la réalité. Elle dépeint la société tunisienne telle qu'elle est vraiment mmh. aujourd'hui, avec ses contradictions, ses, ses rêves, ses désirs, ses, ses, ses, ses blocages, c'est tout ça quoi. C'est vraiment pour moi c'était c'est d'une justesse. Un mmh. film est très juste. C'était un film sur la liberté pour vous pour, non pour la liberté la liberté hymne anime la liberté. Oui. Oui, complètement. Alors, il y a une, une question que je voudrais aborder avec vous. Euh, justement, est-ce que vous pensez que, que le pays va s'occidentaliser enfin, bah, Il est, il y a des donc, gens il est partis, déjà en Il a toujours été, parce que c'est vrai qu'on a connu le Tunis de, des années euh, même 60 70. Oui, bah, déjà, la, la France a une grande influence de mm. par gérer l'histoire coloniale, mais euh, les, les gens parlent français. Y a, mm. Ça s'est occidentalisé à plein, plein, plein d'endroits. Euh, après, euh, aujourd'hui, je pense que c'est plus l'idée de savoir. voilà quel est le mélange qu'on va réussir à, à sortir entre l'héritage voilà, occidental, la culture, on va dire, méditerranéenne, arabo-musulmane, l'influence aussi qui vient, qui vient du, du Moyen-Orient. Et puis aussi, moi, ce que j'ai remarqué, quand je faisais passer des castings en Tunisie, c'est que la nouvelle génération, elle parle mieux anglais que français. Mmh. Un jour, j'ai reçu un jeune pour un, pour un rôle, là, et il euh, me parlait en anglais, je me suis dit, mais c'est bizarre ça, enfin, prend... enfin c'est vraiment tout nouveau. Et cette nouvelle génération, mm. elle, est, euh, elle, est, euh, voilà, elle est très très influencée forcément par, euh, par les états unis etc., par la culture anglo-saxonne. Et l'anglais, euh, en, en, en, en niveau linguistique, est en train, j'ai l'impression, de prendre le pas sur le français. Oui, grave, moi oui, oui, pareil, je très je très ça aussi. Mm. Mm. Récemment en plus, c'est pas, ouais. pas très longtemps. C'est il y a pas longtemps, mm. oui. Oui, parce ouais. qu'il pense qu'il va y avoir justement une ouverture pour, justement, pour eux, pour... Euh, pour le travail. Oui, puis je pense que bah, l'Internet... Euh... Donc les... enfin, je le... pense que c'est la politique oui. aussi, oui. La, politi oui. la géopolitique a changé, oui. donc la France ça fait moins rêver, oui. mais oui. ça c'est du fait de la politique française vis-à-vis oui. -vis du Maghreb, oui. donc forcément ben, on va voir ailleurs quoi. Si, donc il y a, il y a cette, cette notion-là, mmh. qui, qui pour moi, en tout cas, d'après ce que, en tant que Français, quand je vais là-bas, je sens. Et oui, la France n'est plus ça, la, le, fini, le pays de liberté, ouais, égalité, fraternité. Bah c'est vrai, c'est bizarre, depuis quelques années, bah, bah, bah, on bah, a perdu bah, ça. Bah, euh, bah, oui, surtout là, depuis Macron, c'est important. Vous parlez de la religion à travers un imam particulier aussi, qui a été rejeté. Bah, là encore, c'était aussi de... Enfin de la, la religion, évidemment, c'est souvent euh, un thème central, puisque c'est aussi, ça fait partie, on va dire, de la vie des, des gens dans les, dans les pays arabos musulmans. Seulement, là encore, elle est souvent dépeinte de manière assez négative, mmh. avec toujours des gens qui la représentent de manière extrême, etc. – Et Alors que bon, la majorité des gens sont dans, voilà, dans une spiritualité apaisée. Enfin euh, euh, voilà, c est, c est, en tout cas, c'est comme ça que moi, je, je, je, je, je okay. perçois les choses aussi. Je ne les vois pas uniquement par les exceptions les extrêmes qui sont montrés malheureusement beaucoup dans les médias et dans l'actualité. Et, euh, et j'avais envie, voilà, de mettre en scène un imam déjà jeune, parce que c'est pas forcément le vieux monsieur sage, etc. Il est jeune, euh, il est sensible, euh, il est intelligent, il est cultivé. Euh, et puis voilà, il, il a. Il a pas, de pas de barbe. Euh, ouais, c'est ça. Il a payé des gens. y a des oh, gens, non, y pas, y pas, des gens qui ne euh... peuvent pas avoir de barbe aussi. Ouais. On oublie. Euh, ouais, mais... voilà, c'est un problème aussi euh, oui, dermatologique. Oui. Quoi. <rire> voilà, donc il n'y a pas forcément des gens qui ont des barbes oui. quand ils sont dans, voilà, une, dans la pratique religieuse. Et puis aussi, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui était aussi une victime, quelque part, de la Révolution, parce qu'après la Révolution, il y, a une, voilà, il y a beaucoup de... Enfin, moi, c'est inspiré d'une histoire qu'on m'a racontée, qui, qui, qui arrivait pas loin de, de, de, de là où vivaient mes grands-parents, grands c'est qu'effectivement, les, les, imam, euh, les imams modérés, entre guillemets, enfin, ceux qui étaient un peu contrôlés par l'État, plus ou moins, ont été beaucoup balayés par euh, des gens qui venaient de nulle part. Là, je, je, cette histoire est inspirée par voilà cet imam qui a été rempli par un boucher quasiment alphabète qui, qui a pris le contrôle en fait de la mosquée et puis des fidèles euh, parce que voilà l'islamisme le, le, le, politique aussi est arrivé avec la révolution ça c'est pas c'est pas j'invente pas et, euh, et j'avais vraiment envie voilà de, de, de, de rendre hommage aussi à tous les gens qui euh, qui, qui sont souvent un petit peu un, un peu insultés dans le traitement en fait qu'on fait euh, de la religion. Et, euh, et, euh, et à cela j'avais aussi envie d'ajouter une, une, une autre trame narrative à ce personnage qui est aussi vient un drame personnel un imam ne parle pas de religion mais souvent, il y a aussi des problèmes familiaux des problèmes pratiques du quotidien et tout, et, et voilà, et tout ça contribuait à mettre tout le monde voilà, dans, un, dans, une, dans une narration euh, du quotidien c'était mmh. ça qui était très, très important et de les sortir un petit peu de, leur, de leurs attributs politiques ou géopolitiques ou euh, sociologiques en tout cas pour conclure euh, avant de parler d'Aïcha, la découverte euh, marseillaise, euh, pour conclure, justement, ce film est, est, est un film qui, justement, euh, est optimiste envers l'avenir de, de, des pays arabes en général. Euh, oui, moi, je, en tout cas, euh, je, je ne boucle pas les histoires à la fin du film. Je ne sais pas un peu ce que ça va donner. Enfin, C'est ouvert, mais mm -hmm. je voulais quand même garder une pointe, je dirais, de lumière euh, parce que bon, c'est aussi ma vision, je ne suis pas quelqu'un de, de profondément pessimiste, au contraire. J'ose croire que les choses vont, vont prendre du temps certainement pour évoluer, mais euh, ce qui s'est passé est tellement énorme, tellement, euh, je dirais, historiquement euh, incroyable, euh, qu'on va certainement euh, voir les effets de tout ça, à un moment donné, euh, j'irai fleurir. Peut-être oui. pas tout de suite maintenant, parce qu'il faut du temps, mais je, je reste optimiste. Ouais. Oui, parce qu'à partir on commence à dire les choses réellement, et pas se cacher, c'est déjà avancer vers une, une certaine réalité, une, puis un certain optimisme. Mmh. -dire, et puis, sur pareil, Là où, où on aurait pu tomber dans la caricature, Manette a, a fait toujours le contraire, surtout, même d'ailleurs en parlant de, de cet imam, qui lui son, il dit Mais pour avoir, être un vrai imam, il faut avoir ce truc-là. Moi, je trouve ça très très fin la façon dont elle a parlé de ça. Mmh. Quelqu'un d'autre serait rentré directement dans l'imam radical et, et, euh, et complètement fermé. Mmh. Et lui, il y a une telle sensibilité, il, il, il, justement, il montre cette, cette, cette hypocrisie, qu'il y a des gens qui se font cette, cette fausse. Ils vont aller carrément jusqu'à se, se faire mal ici pour avoir ce truc-là, pour dire je suis à quelqu'un de plus tellement je prie, j'ai cette... Et donc elle joue là-dessus. Et moi je trouve ça fin justement. Alors quelqu'un d'autre serait parti ailleurs quoi. Et moi c'est pour ça que j'aime ce film parce que comme vous dites, c'est un film intelligent et quand on sait le regarder, il faut le voir. Donc, je pense qu'il faut le voir deux, trois fois pour en comprendre les subtilités. Mmh. Alors, on va finir par parler d'Aïcha qui n'est pas venue, mais Aïcha Ben Milen, donc c'est la révélation du film, moi je pense. Vous qui avez venu souvent à Marseille, c'est vous qui l'avez présenté à Non, en fait, quand je l'ai connue, elle était encore en Tunisie, elle était au lycée. Elle vit à Marseille depuis un an, parce qu'après le bac, elle est venue s'inscrire à la fac ici. Euh, mais je l'ai connue en Tunisie, enfin elle a grandi en Tunisie, elle était au lycée en, à Tunis et, euh, et en fait euh, elle m'a été euh, recommandée par un, un assistant réalisateur tunisien euh, qui, elle avait joué un petit court métrage et, euh, et donc je, voilà j'ai vu son visage sur une photo je me ah ça, elle est intéressante enfin déjà euh, sur cette base là et quand elle est venue aux essais, euh, enfin avant même qu'elle commence enfin, son énergie, ce qu'elle dégageait, cette espèce de, de force tranquille euh, je, voilà j'ai enfin ça a été une évidence quoi que ce serait elle qui, qui serait dans le film et puis après c'est vrai qu'elle est très très différente de, de son personnage enfin euh, c'est quelqu'un de, de très posé de, de très euh, voilà de très euh, discret même oui, presque timide ouais. oh, ouais, c'est ça qu et est est qui, qui est aussi. super euh, ouais. et elle explose quoi une graine ouais, voilà. Je pense qu'en tout, est tout cas, ce qui bien, c'est que vous, vous n'avez pas favorisé un personnage plus qu'un autre. C'est ça qui est, qui non, est intéressant. J'aime, enfin, en tout cas, c'est ce, ce que j'aime au cinéma, c'est quand on quand on sort, on se dit, bah, je ne sais pas qui a raison. Enfin, je, je comprends et puis je comprends pas. Enfin, être dans une voilà, comme dans la vie, en fait. il n'y a pas de vérité. On est tous euh, ombre et lumière. Euh, voilà, il y a des choses qui, voilà, qui sont intéressantes, d'autres plus discutables. On est lâche, on est courageux par moment. On est euh, Enfin voilà, c'est ça, c'est cette dualité euh, qui est inhérente à l'humain que j'avais aussi envie de, de, de, de mettre en scène, quoi, à travers ces, ces personnages, sans prendre parti, sans dire voilà, ça c'est la vérité. Alors même voilà, pour finir, juste euh, voilà, euh, on a besoin de se parler, même sans psy. Absolument, c'est pas, pas, pas la solution. Attention, hein. ouais, oui. c'est juste la parole. Non, voilà. La parole et la parole déjà, euh, je pense résout. Euh, une grande partie je dirais de la, de, la, de la peur de la névrose de ça, ça, ça, ça j'en suis persuadé voilà en tout cas le film sort la semaine prochaine c'est à dire qu'il sort le... Le, 12. le 12 le 12 voilà le 12. donc euh, en tout cas on vous remercie euh, tous les deux d'avoir fait ce film et on a eu petite spectateurs et chèque vous pouvez rajouter je fais une dernière dédicace moi deux oui. dédicaces oui une déjà pour l'OM j'espère qu'on ah. va gagner cet après-midi contre toulouse <rire> parce que moi je suis un fanat de, de l'OM et ma deuxième dédicace je fais une dédicace à tous les gilets, de, tous les gilets jaunes de France. Aujourd'hui, on est à Marseille, là je vais prendre le train, je ne vais pas pouvoir manifester, mais en tout cas, je suis tout court avec vous à la fin jusqu'à la victoire. En tout oui, cas, merci. merci. Ce ne sera pas coupé, donc euh, si les Zoom, <rire> c'est quelque chose qui ne coupe pas, et donc l'intégralité sera diffusée. Parfait. Alors, voilà, c'est vrai, on a fait presque 30 minutes là. Wow. Ouais, voilà. <rire> on est gagné. Bien bien. <rire> eh bien, merci beaucoup, Cécile. Merci, merci à vous. Merci. Merci à vous.